Salut tout le monde, la combinaison que j'ai prise pour cette game est la suivante. Nous avons poids plume qui permet de faire disparaître les empreintes plus rapidement. Nous avons également rapide et silencieux qui permet de faire un jump à travers un obstacle, quel qu'il soit, par exemple rentrer dans un placard, sortir d'un placard, sauter par-dessus un obstacle tel qu'une fenêtre ou quoi. Bref, le premier jump qu'on fait est discret. Bien sûr, il y a un temps de rechargement. Nous avons également souple qui permet d'avoir une vitesse obtenue pendant 3 secondes après un jump et enfin nous avons Danse avec moi qui fait disparaître les marques des raflures pendant 3 secondes une fois qu'on a fait un jump c'est vraiment le ninja du jump on va voir ça, alors bien sûr je couronne le tout avec une trousse de soins c'est jamais de trop, surtout si on ne sait pas si on peut compter sur les autres voisins, allez c'est parti mon kiki Ok, ok, c'est parti, mon Kiki, le ninja du Far West. C'est moi. Très beau décor, très très beau décor. bouder le plaisir. Alors évidemment, la combinaison des percs. Bon, oh, l'infirmière, très intéressant. La combinaison, c'est quoi C'est la discrétion, la dissimulation. Ok, déjà c'est compliqué. On a quelqu'un qui va probablement tomber dans guerre longtemps genre 3 de 1 Papa steak. Voilà C'est très engageant hein. C'est très très engageant très motivant Faire gaffe hein Est-ce qu'il l'a posé juste là bas Bon Bon je vais aller chercher Pauvre choupi. On va essayer de la soigner. On n'a pas eu trop le temps hein, d'être un ninja. On n'est pas là pour rien. Bon, ça va quelque chose. Alors j'ai les combinaisons de trois perks. Hein. C'est vraiment euh, littéralement disparaître lors d'une course poursuite avec euh, rapide et silencieux. Avec euh, la perque de Kate qui fait que je ne laisse aucune euh, trace si par exemple je saute un obstacle. Et enfin, euh, souple qui me permet de renaître assez vite lorsque je passe un obstacle. Alors, ça va, si va venir sur moi ou pas Non. Hein. Oh là là On n'est pas bien là Ninja ou pas ninja, c'est compliqué cette histoire. Ah, je vais aller sauver la vie. Ok. C'est compliqué hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon là, un truc genre. Euh, probablement.. Euh... Ok. C'est très compliqué là. Tombe comme des mouches. Je sais pas ce quoi cette équipe. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps hein, d'utiliser ma capacité de ninja, mais.. Euh... Devoir voir un chili barbecue, je sais pas quoi là en face. Elle va ouais. monter là-bas. Aucun moteur de fait. Elle va aller sur. Euh... La pauvre Choupix qui était sur son. Aïe Ok. On va voir si ça me permet de disparaître un peu, mais. Mes traces de sang.. Euh... Laisse vraiment de quoi. Oh, je peux rien faire. Évidemment, une blessure rend tout compliqué. Une blessure rend tout compliqué. La chase n'a pas servi à grand chose. Ninja ou pas ninja, là, c'est compliqué, là. Aucun moteur de fait. Elle a fait le choix de pas de tunnel. Très bien, très bien. Très bien, bravo. En plus, elle ne campe pas, elle joue juste très bien. C'est juste une tueuse de, de ouf. Ok. Monter des fois que... C'est compliqué. Et là, c'est vraiment finir un moteur pour l'honneur. Hein. Honneur qui sera pas... On aurait pu finir, on aurait pu finir, on aurait pu finir Pour l'honneur Ok. Ouh, vous avez vu le move Elle a tourné d'un côté, elle a pivoté à une vitesse... C'est incroyable. On a droit à l'une des meilleures infirmières de l'univers. Bon, on a un moteur déjà. Bon, déjà, elle a pas vocation de l'infirmière. Là, ça, ça, on le sait. Un pour un. C'est ce compliqué, hein. compliqué, compliqué. Compliqué, compliqué. Est-ce qu'elle va venir sur moi Ah Ça, c'est moche, mon gars. Ça, c'est moche. <rire> Allez, retour dans l'enfer du devoir. Ok, on va soigner là-bas. Mais ça sert à quelque chose. Rester là. On va soigner, on va se retirer. Ok, ok. On se retire tranquillement. On est dans cette zone pseudo-safe. Voilà. On va se suturer. On va utiliser la trousse de soins. Elle est chez le barbecue, donc elle sera là. Maintenant, à savoir si ça sert à quelque chose que j'utilise le soin du totem. Une chance sur deux, hein, qu'elle vienne sur moi ou sur le moteur. On quand même les deux là. C'est va c'est mort. Non, tu préfères finir le moteur Ok, c'est ce qu'on appelle finito, finita. Finita Ok Eh bien dis donc <rire> C'était pas Un peu tendu Tellement doué Incroyable tellement doué. Oui Merci pour le bonus Non Bah ouais, deux, deux, deux. Ouais. Ok... <rire> Quelle horreur Ah ce monstre. Allez parce qu'elle a chien barbecue donc c'est euh, vraiment être discret hein. Euh, y en a un qui va mourir. On sait rien que j'aille récupérer celle qui était au sol. Voilà, le voyelle savait où est-ce qu'elle était le temps que.. Soit restauré, ninja pas ninja. Qu'est-ce qu'elle lui fait Qu'est-ce que c'est que cette attitude Waouh Qu'est-ce que c'est que cette attitude On sait qu'elle n'a pas vocation d'infirmière. Ouah wow. On avoir le temps hein, de la récupérer, là-bas. Non, j'ai pas le temps de... C'est vraiment bizarre. Non. Très étrange. Très doué, mais très étrange. Oh, wow, comment elle savait Non, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas. On va trouver la trappe. Hein. sûr Ok non. Ok ok. Trop de temps passé. Oh. Chercher la trappe, on va la trouver. C'est sûr. Petit ninja. À moins qu'elle soit littéralement en train de camper la trappe, hein. c'est pas impossible non plus hein, mais.. Vu que j'entends plus se téléporter, ça a l'air d'être le cas. Mais. Mais dis donc Mais abonne-toi Bon euh, constat sur le ninja. Intéressant, euh, mais quand même, c'est chaud face à un très bon joueur malgré tout. Le sang, les blessures, euh, c'est ce qui nous trahit. C'est parti, mon La euh, là est plutôt pas mal. Il y a pas mal de jump. Je suis vraiment dans un... Ok, dans un combo de... Oh C'est le fléau. J'ai vraiment une combinaison dédiée à, euh, au ninja. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le moteur ici, au milieu, entre les deux spots. On sait qu'il est parti par là-bas. On sait qu'il est parti par là-bas, on l'a vu. Euh, on sait qu'il est parti vers... Euh, sur Feng. Et puis surtout, surtout... On sait aussi que... Avec le... Le nouvel... La nouvelle configuration du HUD. Euh, on sait qui fait quoi. Ce qui est très agréable. Moi, je l'ai toujours dit. Je toujours clamé en live. Et venez en live, venez me rejoindre en live. Je l'ai toujours clamé en live. Que... Euh, L'information, c'est la clé du succès dans DPD. Toutes les informations dont vous pouvez disposer. Et je suppose, et là c'était le génie de Bivio, hein, franchement ils ont bien, bien vu le truc. Le fait d'avoir calé des infos à tout le monde dans le HUD, quel moteur est avancé comment, quoi comment dans quelle position c'est très bien c'est très très bien on a la Meg qui a été arrêtée au niveau de son moteur le Félix qui va finir son moteur et quand il va finir son moteur il va les libérer de toute façon elle peut passer elle sera pas passée en P2 le hein. temps qu'il finisse son moteur on n'a pas pour longtemps hein. il doit être à 95% un truc comme ça 3, 2, 1, paf, paf, finito. Ok. Oh, la tristesse. Oh, la tristesse. Avec la perte du fléau qui bloque les moteurs le plus avancé. Je suis attendre d'attendre ici. Oh non, il campe. Et mecs, tu peux bloquer les moteurs bah Il va du 1 pour 1. Écoute, pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas. Et du 1 pour 1. Son moteur à L. Ok, désolé. Son moteur à L est bloqué. Est-ce qu'il fait scamp Je crois que la flingue elle est... Ok. Est-ce qu'il est -ce qu fait là C'est de la soigner comme je peux. Ok, on a un qui a accroché, la soigner, je vais la soigner, oh il a l'air quand même d'être assez sale quoi, ok, bon elle a repris son moteur c'est bien, on est sur du 1.1, .1. si j'y vais, mon combinaison, ma combinaison de pertes n'aura aucun sens. Allez, go. Allez. Je fais ce que je peux. Wow. On ah oui, le tunnel. Le délicieux tunnel. On n'était pas sur du 1 point, mais le mec, il s'achante quand même sur du... C'est pas Jojo, hein. C'est pas Jojo comme... Euh, comme... Euh, comme Strat. On va sonner tranquillement. Ok. Moteur là qui est ok. Il si s'en prend un Meg. Est-ce que c'était pour le protéger peut-être Sûrement. Je reprends un moteur. Feng reprend le moteur de Meg à 50% De toute façon il va devoir jouer sale Il va devoir jouer sale pour y aller hein. Sinon il va rien se passer hein. Ok besoin de soin besoin de soin j'arrive, je suis là, t'inquiète Il va pas aller sur moi, il va aller sur l'autre c'est prévisible, je te laisse la palette. Courage, bro hein. Courage, courage Ok <rire> Ah bah ouais Au bout d'un moment, mec <rire> Tu fais même plus attention Ok. Non Oh J'avais pas vu que j'avais pas la palette. Il m'a perdu, la technique du ninja Il m'a perdu grâce à... Il va peut-être me retrouver là, mais... Voilà. Oh non Je vois pas grand-chose. Ah, ah Oui, oui. Ah, il, il va la trouver là. Peut-être moyen, peut-être moyen dommage. Je vois pas grand chose. La feigne, elle peut faire que. Pas du tout. Bon. Un moteur qui va se faire finir. Non. Oui. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Allez, merci. Ce hein. plaisir. Ce genre de soutien, c'est tellement agréable. Ouais, on a oublié ce petit. Hein. Ok. Le tunnel. Allez, viens me sauver. S'il te plaît. <rire> la rancune tenace ça Parce que j'ai pas eu besoin de toi mon gars. Hein. Le problème le moteur il va se faire dans les secondes qui viennent. Ok très bien. Il nous aura servi à savoir où se trouve le dernier. Ok. J'ai une palette là, non hein Non. Ah non, vous êtes utilisé, les gars. <rire> C'est tout utilisé. Oui, oui. Bon, là, Félix qui est là. L'autre qui est là. Quand tu veux, Félix. Allez, tu perds pas ton sang-froid, s'il te plaît, Félix. Allez go Allez ah, tu me soigne ah, Ça a l'air d'être un peu quand même Ok soigne -moi, soigne moi Soigne moi Soigne moi mon gars On préfère ouvrir la porte S'il veut S'il veut S'il veut On va mourir à cause de ça. Hein. Ok. soigne-moi. Oh, il a un qui était soigné. C'est beau, ça. Est-ce qu'il avait la seringue ou un truc comme ça Ah ben ça, c'est beau. Ah, elle est en P3 quand même, hein. Est-ce qu'on va aller faire quelque chose pour elle Essayer de lui faire une petite couverture. C'est pas mal la pauvre... Pauvre Meg Meg. Ok, ok. Oh. Est-ce qu'on peut faire un truc là Ok là. Ok. Un petit désarbre Non oh Ok. Quel dommage. Quelle tristesse. Abonne-toi quand même hein. Non Non, non Si proche et si loin Si proche et si loin Non